Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux, Raoul et moi, de vous accueillir pour cette troisième conférence de la série « Vers un management de projet 4D ». Certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis Yannick Tréorel, directeur dans l'activité sur mesure de la SEGOS et un des porteurs de l'expertise projet. Bonjour, je suis Raoul Adam, je suis consultant au sein de Ségos, je suis spécialisé dans le management de projet, j'accompagne donc des entreprises dans l'amélioration le, de leur fonctionnement en mode projet, en formation et en conseil. Comme Raoul, vous le savez, les consultants de la Ségos vous accompagnent dans la transformation de vos organisations et dans le développement des, de l'expertise des acteurs de vos projets. Après avoir échangé avec vous sur les évolutions du métier de, de manager de projet, sur la mise en place de l'agilité dans les projets, c'était l'objet de nos deux premières webconf, nous allons éclairer une troisième dimension euh, euh, du management projet qui est le fonctionnement en mode matriciel de projet. Alors pour cela... Trois temps de, dans notre travail, qu'est-ce qu'est le matriciel de projet Pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi ça va marcher maintenant Pendant ces 25 minutes, vous pourrez poser vos questions en dessous de la, la vidéo. Nous efforcerons avec Raoul d'y répondre à certaines. Nous nous engageons à répondre à toutes, toutes vos questions par mail, par la suite, dans un délai très rapide. Alors, euh, première interpellation qui vous est proposée. Travaillez-vous dans une organisation euh, euh, matricielle de, de projet On vous laisse répondre à cette question. Oui, non, je ne sais pas. Alors, on voit que c'est assez équilibré pour l'instant. Donc, ça va clairement enrichir euh, nos échanges. On vous laisse encore euh, quelques secondes pour, euh, pour répondre. Okay. Très bien. On voit que le mode projet est quand même largement déployé. 30, 40, plus de 40% d'entre vous fonctionnent dans, dans ce mode. 47% Plus de 47% fonctionnent dans ce mode d'organisation. Certains d'entre vous ne, ne savent pas, hein, puisque 22% disent ne pas savoir. Donc on est à 50% de mode projet environ. Alors Qu'est-ce qu'on peut dire de, de ces premiers résultats C'est que euh, le mode projet, mode matriciel projet, est une organisation euh, qui est aujourd'hui largement déployée, elle date des années euh, euh, 60 environ, hein, Raoul. Euh, mais quand, au travers de votre questionnement, on peut quand même euh, prendre un petit peu de temps pour euh, préciser qu'est-ce que c'est que le, le matriciel alors, le matriciel, c'est le croisement de plusieurs logiques. On est dans une logique de, de bi-organisation, on va croiser une logique métier et une logique projet, les métiers en vertical, les projets en, en transversal. Euh, on va faire cohabiter deux logiques qui vont avoir leur existence propre et qu'il va falloir articuler euh, métier et projet. Alors, cette forme n'est pas réservée qu'au projet. Hein, on a des formes matricielles où on va croiser euh, produits-marchés, où on va croiser euh, fonctions-sites, etc. Hein, donc, euh, il s'agit d'une organisation duale qui conjugue des logiques. Qu'est-ce qu'on veut faire On veut jouer la complémentarité des logiques pour mieux appréhender la complexité et pour mieux prendre en compte les enjeux de l'entreprise en particulier. On a dit euh, bi-organisation, on va dire aussi co-management. Chaque acteur à l'intersection des, des lignes verticales et transversales se trouve rattaché à un patron métier et un patron projet. Hein, on est donc dans une structure de management partagé où chacun est rattaché à deux ou plusieurs managers, selon qu'il participe ou non, à plusieurs euh, projets. Alors, on comprend l'avantage de cette formule par rapport à un mode de fonctionnement purement vertical, purement en silo, euh, qui est peu approprié à une conduite efficace du projet, on peut se poser la question de l'intérêt de cette formule par rapport à un mode de task force, 100% projet, où on va localiser une équipe dédiée à 100% de son temps sur un endroit défini tous ensemble, euh, pourquoi cette formule du 100% projet n'est pas appliquée systématiquement Quelles sont ses limites, ses inconvénients, pourrait-on dire, Raoul Alors évidemment, ça peut paraître attrayant de recréer quelque part un, un axe horizontal quasiment exclusif, donc quelque part un silo euh, projet. Euh, parce qu'évidemment, euh, c'est très orienté résultat, en tout cas résultat à court terme. Ça présente un certain nombre d'inconvénients. Le premier d'entre eux, c'est euh, l'optimisation des ressources rares. Évidemment, quand on va dédier une ressource rare à un projet, on, a, on comprend bien que cette ressource, elle ne va pas être utilisée à l'optimum pour l'entreprise tout au long du projet, puisqu'il va y avoir effectivement des moments d'utilisation intensive et puis d'utilisation euh, mmh. intensive. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième aspect, c'est ce qui concerne l'expertise, puisqu'en fait, euh, ben on voit bien, quand on va dédier des experts à un projet, euh, certes, ils vont avoir l'occasion de s'enrichir euh, au contact des autres fonctions et des autres contributeurs de projet, mais euh, ils n'auront pas l'occasion vraiment de tirer, le maximum en termes d'approfondissement sur leur champ d'expertise. Ils ne sont plus confrontés à leur père, ils retournent pas du tout ou extrêmement rarement dans leur métier. Et donc, tout ce qui concerne l'innovation qui peut être générée dans d'autres projets, par exemple, ou euh, au sein du métier, va euh, va pas pouvoir être réutilisé dans le projet. Euh, on, dans le même champ, on peut parler de la capitalisation. Euh, par nature, le mode projet n'est pas un mode qui favorise la capitalisation de l'expertise. Euh, ben là, en mode 100% as-force, c'est-à-dire euh, dans un silo horizontal, la capitalisation va se faire au mieux au jalon, au pire à la fin du projet, mais dans tous les cas, on sait que ça ne fonctionne pas bien, euh, puisque une fois que le projet est démantelé, et bien évidemment, on va remettre dans ce mode task force les euh, contributeurs dans le projet, dans d'autres projets. Et puis, dernier point, euh, on peut l'évoquer aussi, c'est à titre individuel pour les individus, puisqu'en fait, eux, en fait, vont se retrouver un peu balottés d'un projet à l'autre. Euh, ils vont être souvent quand même dans une situation de stress, euh, alors stress lié à la tension positive du projet, stress aussi au fait qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller à la fin euh, de leur projet, donc est-ce qu'ils vont être mis dans un autre projet, donc il y a quand même un petit peu cet, cet inconnu. Et euh, évidemment, dans les équipes, tout le monde n'a pas euh, la posture du, un peu du mercenaire, en, en tout cas, euh, si on a la posture du mercenaire, ça peut créer un autre phénomène, c'est beaucoup de turnover, parce que beaucoup moins d'esprit d'appartenance oui. dans l'organisation. Donc Raoul, on pourrait dire que euh, le mat, le, le, le task, la task force, c'est bien pour gérer chacun des projets préunitairement, pour gérer l'ensemble des projets, pour euh, euh, obtenir les meilleurs de l'expertise dans la durée, oui, ce n'est pas la formule adéquate. D'où l'intérêt du matriciel auquel on peut trouver de nombreux avantages, on fluidifie la transversalité, les relations transverses, on décloisonne, on favorise les liens et les, et les échanges. Deuxième avantage, deuxième intérêt, c'est la recherche du compromis optimum. On veut gérer efficacement les projets, mais aussi on veut développer l'expertise dans les métiers. Chaque projet est apprenant. Hein, chaque projet est apprenant, le, per, le, le matriciel va permettre la capitalisation de l'expertise au sein des, euh, des métiers. Il le matriciel n'est pas la juxtaposition pure et simple de deux, de, de logiques, on veut les conjuguer, les articuler pour qu'elles s'enrichissent mutuellement. Euh, le troisième avantage du, du matriciel, c'est l'optimisation de la gestion des ressources. Euh, chaque contributeur peut être affecté à un, deux, trois projets en fonction de la charge qui va être nécessaire pour la réalisation de ce projet. Dans ces périodes de rentabilité de nos organisations, cet argument est, est important. Euh, quatrième point sur le plan des individus, ils ont un port d'attache qui est leur métier d'origine. Euh, ils ont à la fois l'adrénaline du, euh, du projet et la sécurité du métier. Par rapport à cet esprit de mercenaire que tu mettais euh, euh, en avant, euh, donc des avantages forts pour euh, cette, euh, cette formule. Euh, quand on dit faire cohabiter ces deux logiques, quand on dit faire cohabiter ces deux logiques, euh, tout est affaire de pondération, de dosage. Quel dosage va-t-on mettre entre projet et métier, entre le 100% projet d'un côté, le 100% métier de, de l'autre Il s'agit de rechercher l'optimum global. On pourrait dire que le matriciel, c'est l'art de, de l'équilibre. Oui, alors d'ailleurs, ça a bien été décrit déjà depuis, depuis de longues années, hein, puisqu'on parle de matriciel faible, quand on a une forte prépondérance des métiers, donc des lignes fonctionnelles verticales, euh, donc en particulier dans les organisations qui vont privilégier la production euh, quotidienne hein, de services, de produits, etc. Donc dans ces conditions, dans un matriciel faible, évidemment le projet n'est pas prioritaire et euh, ce n'est pas la situation la plus confortable pour le chef de projet, on, on s'en doute. Euh, à l'opposé et à l'autre bout, on va trouver le matriciel dit fort, dans lequel là l'axe projet est extrêmement développé, euh, est prioritaire euh, et donc dispose des processus de validation, des processus d'allocation de ressources qui lui sont particulièrement favorables. C'est une situation beaucoup plus confortable pour le chef de projet, certes qui va euh, délivrer du résultat sur le projet, mais euh, c'est à chaque entreprise en fait, de trouver le meilleur équilibre entre matriciel faible et matriciel fort, parce que, en en fonction du contexte, dans les services, dans l'industrie, dans le secteur public, dans le secteur marchand, euh, dans l'informatique, dans euh, le secteur manufacturier, ça peut être extrêmement variable. Donc, il n'y a pas de solution euh, miracle à chacun de trouver son équilibre euh, entre ces deux modes extrêmes, matriciel faible et matriciel mm -hmm. fort. Un deuxième petit sondage bien, et, et chez vous, quel type de matriciel est mis en œuvre Est-ce que c'est un matriciel fort, avec une forte orientation projet, un matriciel équilibré ou un matriciel faible Alors on voit pour l'instant que les résultats sont assez équilibrés, oui. si ce n'est que le matriciel équilibré ne peut-être euh, prend un peu de, de retard, faible ou fort, on est plutôt dans le faible et fort. Alors, c'est quand même très intéressant, puisque c'est un peu le sujet de notre, de notre discussion d'aujourd'hui, euh, sur le fait que souvent les entreprises se sont plutôt orientées sur un peu une extrême euh, et ont beaucoup de mal à trouver, ce, tomber sur quelque chose d'équilibré Tout à fait. Alors, pour euh, paraphraser euh, Aldo Suxclay, euh, on pourrait dire que le matriciel, c'est le meilleur des deux mondes, Absolument, finalement. Ouais. Celui du projet, celui du métier, on veut cumuler les bénéfices des deux logiques. Hein, donc c'est un modèle théorique séduisant, hein, le, avec le métier qui met l'entreprise euh, debout, hein, euh, garantir euh, le développement de son capital d'expertise, produire le résultat, et puis le mode projet qui permet à l'entreprise d'avancer, d'innover, euh, de se développer, de se transformer, de s'adapter. Alors, malheureusement, cette promesse est rarement euh, euh, tenue. On constate des résistances, des freins euh, à la mise en œuvre de, de cette formule. Alors, quels sont les euh, pourquoi ça n'a pas marché Quels sont les principaux freins à la mise en œuvre de, du matriciel C'est ce que nous allons éclairer avec les sept freins euh, principaux. Le premier qu'on voulait mettre en avant avec Raoul, c'est le poids du vertical. Euh, on a beau changer l'organisation, les vieux réflexes ont la vie dure. Euh, il y a pour les acteurs... Quelquefois pour les contributeurs projet, la culture du chef unique. Mais qui c'est mon chef finalement Avec une difficulté à reconnaître parfois la légitimité de ces managers transversaux. Deuxième point, les managers eux-mêmes ont des difficultés à s'approprier l'esprit du management partagé. Deux managers pour la même, le même contributeur. Difficulté partielle aussi. La transversalité ne tourne pas en, en, forcément à plein régime. Mais même avec le matriciel, les synergies ne jouent pas forcément à plein, les cloisonnements perdurent. Enfin, il n'y a pas que les structures qui sont, euh, les euh, aussi, qui sont euh, verticales. Les systèmes le sont également. Je ne donnerai que deux exemples. Le premier, c'est les budgets. Les budgets sont souvent octroyés non pas au projet, mais les budgets sont octroyés aux différents métiers. D'un point de vue RH aussi, les systèmes sont très verticalisés. Je parlerai du système d'évaluation où l'évaluation est menée par le manager vertical. Les expériences de contribution des managers transversaux à, à l'évaluation donnent un poids relativement faible à celui-ci quand ce n'est pas pour dire non pertinent. Alors Deuxième facteur, euh, complication pour répondre à la complexité. Alors, qui n'a pas vécu euh, dans les entreprises, euh, pour, ré pour répondre à cette notion de flou, euh, la, la volonté de l'entreprise, du management, de l'organisation, de se réassurer en multipliant les modes de contrôle, les modes de reporting, les processus, etc. etc. Et donc, euh, donc typiquement, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans un mode matriciel C'est une euh, multiplication des réunions euh, de coordination, une multiplication des actes de reporting, euh, euh, en, je suis en lien avec une entreprise dans le secteur des télécoms. Là. Ils ont compté dans leur, euh, dans leur entreprise euh, pour un acteur projet jusqu'à 49 euh, personnes à qui il fallait qu'il envoie les reportings euh, de son activité. Incroyable. Donc, on passe plus de temps en reporting et en réunion qu'à faire le projet. Euh, et euh, donc, euh, à l'évidence, ça, ça crée énormément de freins euh, et euh, c'est vraiment totalement contre-productif pour euh, un fonctionnement fluide Super. du matriciel. Alors. Troisième frein qu'on va mettre en avant, le fonctionnement à distance difficile. Les acteurs, le problème qui se pose au matriciel, c'est la localisation des acteurs. Soit ils sont localisés dans le métier, soit ils sont localisés dans le projet. Euh, souvent, les, les acteurs restent, les contributeurs restent leur, localisés dans leur métier. Donc on a le chacun chez soi. Sinon. Il y a un coût important pour faire travailler ensemble, pour faire se réunir les acteurs, d'autant plus quand les projets sont, comme maintenant, souvent internationaux. Quatrième frein, c'est l'absence d'autonomie des acteurs. On a assisté quelquefois à un détournement du matriciel. Les hiérarchies métiers ont envoyé dans les projets des contributeurs qui n'avaient qu'un rôle de prise en compte des éléments sans intervenir comme décideur. Un chef de projet bien connu disait, moi dans mes projets, je veux des acteurs, pas des facteurs. Donc détournement du, euh, du matriciel, peu d'autonomie, qui fait que les équipes projets étaient quelquefois des lieux d'échange, mais certainement pas des lieux de, de décision, ralentissant de manière très significative la réalisation des, des projets. Alors autre point, euh, on l'a tous vécu. des qui s'affrontent, c'est-à-dire que la logique métier, l'axe hiérarchique euh, va euh, être plus en confrontation avec l'axe projet qu'en coopération. Merci. Et donc, inévitablement, des conflits vont naître. Alors, les conflits, c'est normal, sauf que ce qui paraît tout à fait anormal, c'est qu'ils ne puissent pas être traités au niveau de cette articulation projet-métier et qu'ils nécessitent un arbitrage au niveau des équipes de direction. Donc, on voit trop d'entreprises dans lesquelles il y a une escalade systématique des problèmes qui devraient être traités au niveau des projets et des métiers et qui remontent aux équipes de direction. Ça aussi, c'est particulièrement toxique pour le mode matriciel. Tout à fait. Oui. Alors, avant dernier frein c'est le manque de maturité relationnelle des acteurs euh, difficulté à communiquer en transverse avec d'autres métiers qui n'ont pas le même langage que soi. On communique pas, ou mal. Il euh, y a beaucoup de conflits stériles qui naissent. Difficulté à écouter, à coopérer, à se comprendre, à être transparent. Il euh, y a beaucoup de défense de ses intérêts propres, de son petit territoire qui freine fortement l'intérêt de la transversalité. Voilà, puis euh, last but not least, comme diraient nos amis anglo-saxons, euh, un point quand même crucial, c'est euh, la gestion des ressources, hein, puisque c'est vraiment le carburant euh, du mode projet et de l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'on constate On constate que ben, les projets, euh, ils, sont, ils savent mal planifier leurs besoins en ressources, il y a souvent des dérives, il y a souvent des besoins supplémentaires, donc ça, ça crée énormément d'irritants vis-à-vis des lignes hiérarchiques qui sont censés solliciter, euh, qui ne peuvent pas anticiper, et puis pas de gestion de portefeuille non plus performante, qui permet qu'au niveau de l'entreprise, euh, on n'a pas une visibilité de tout ce dont on a besoin euh, pour euh, issu des métiers. Donc c'est un vrai, euh, véritable irritant dans les modes de fonctionnement matriciels. et donc c'est un frein pour la Dans vos organisations, avez-vous rencontré ces freins, vous Alors, euh, quelques-uns, hein, un ou deux, plus trois ou quatre, ou euh, presque l'intégralité de ces freins, 5 euh, à 7 euh, rencontrés parmi ces freins Alors, on voit quand même que, a priori, euh... Il y a un certain nombre de freins qui, euh, qui sont présents, voire même très largement représentés, puisque c'est souvent. Euh, on n'a a plus des trois quarts des réponses qui sont euh, au-delà au de trois freins rencontrés. Donc ça montre quand même que ça a quand même des difficultés à fonctionner au quotidien. Mmh. Okay. Oui, oui, des freins importants, euh, et nombreux en tout cas. Hein, des vrai. freins nombreux. Euh, donc on, on, on va s'arrêter là. Pour ce premier sondage, ce deuxième sondage, euh, qu'est-ce qu'on peut dire C'est que finalement le matriciel, ce n'est pas qu'une affaire d'organisation, euh, c'est aussi un changement culturel majeur. En ce sens-là, c'est une vraie ré révolution. Alors on peut se poser la question, euh, ça ne marchait pas ou mal, qu'est-ce qui va faire que ça va marcher bien aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé, Raoul, qu'est-ce qui change et qui rend aujourd'hui possible l'efficacité de ce modèle Alors si on met euh, en, en parallèle ce dont on a parlé pour les freins, le premier qui évidemment est une évidence, c'est le développement des modes de communication. Donc on vit tout ça dans notre vie privée dans notre vie professionnelle. L'explosion le, le, le, des modes de communication nous permet quand même de fonctionner beaucoup mieux à distance, euh, bien sûr euh, dans la même ville, mais aussi entre différents pays. Et donc, ça va être un excellent accélérateur de, du mode matriciel. Alors, au-delà des moyens de communication, Skype, euh, les visioconférences, etc., c'est la culture de communication qui change aussi, puisque aujourd'hui, on n'est plus obligé d'avoir un contact physique avec une personne pour lui faire confiance. On peut avoir de temps en temps, effectivement, des réunions projets euh, dans lesquelles on on développe cette conscience, on crée ce lien physique en face à face, mais on peut tout à fait le maintenir et le développer en ayant des visios et des communications téléphoniques synchrone ou asynchrones tout au long du projet. Et ça, c'est vraiment un accélérateur du mode matricial. Mmh. Alors, qu'est-ce qui change aussi C'est de nouvelles logiques managériales. Le management n'est plus tout à fait ce qu'il était, ne sera plus tout à fait ce qu'il était. Alors, on peut mettre en avant... C'est la vision de l'entreprise ouverte hein, où on décloisonne, on casse les silos euh, avec des exemples très intéressants de, de, de communautés, de, de réseaux apprenants où les gens sont réunis en transversal. On peut aussi noter des expériences des, de co-développement intermétier. Tout cela favorise le travail ensemble, le partage entre les métiers. Une entre, des entreprises qui sont aussi plus libérées, plus d'initiatives laissées, plus d'autonomie donnée aux différents, euh, aux différents acteurs, moins de strates managériales également, hein, on a pu le, le constater. Une entreprise aussi simplifiée, moins de règles, moins de procédures pour gérer le matriciel, c'est un atout euh, formidable. Donc, euh, entreprise plus ouverte, entreprise euh, libérée, entreprise simplifiée. Absolument. Donc ça, ce sont des éléments absolument clés pour favoriser un bon fonctionnement matriciel. Un troisième qu'on peut évoquer, c'est la maîtrise du mode projet. Donc toutes les études le montrent, hein, les sondages qui sont au niveau mondial et au niveau français. Donc les, les, la gestion de projet est aujourd'hui plus performante qu'elle en était dans le passé, c'est-à-dire qu'on a une meilleure prévision euh, au niveau de chaque projet des besoins, une meilleure planification des ressources, donc évidemment ça enlève des irritants tout au long de, du, du projet. Et puis euh, l'autre point c'est euh, l'avènement des PMO et de la gestion de portefeuille qui permettent de développer une culture de transparence, une culture de planification globale dans l'entreprise et qui là aussi va permettre d'avoir un fonctionnement beaucoup plus fluide et beaucoup moins de conflits sur les ressources, en tout cas sur les ressources qui n'étaient pas prévues d'être mobilisées. Qu'est-ce qui a changé Dernier point aussi, c'est une meilleure maturité relationnelle des acteurs. Ben, on est bien placé pour le savoir. On forme au développement personnel, à la communication, à la négociation. Il y avait une question autour du manque de formation. Il y a une question que vous posez sur le manque de formation des, des chefs de projet. A-t-il été un frein Oui, ça a été un frein. Aujourd'hui, les formations au management transversal, à la communication, à la négociation sont des facteurs qui facilitent. Il y a plus de formations, plus de compétences développées, mais aussi des, des individus plus habitués à fonctionner en transversal au travers des communautés, des réseaux auxquels ils appartiennent. Absolument. Je, je voudrais juste rebondir sur une question qui nous est posée là concernant les, les modes de communication. À l'évidence, quand on se rencontre physiquement, il y a un avant et un après. Donc la confiance va, va être elle, énormément accélérée par la rencontre face à face mmh. et par sa fréquence. Mais ce que je voulais évoquer, c'est le fait que quand même, culturellement, on s'habitue quand même à fonctionner à distance de plus en plus et euh, d'avoir des relations personnelles avec des gens qu'on rencontre mmh. rarement. Tout à fait. Alors, ce qui est ce qui est. Intéressant, c'est de voir qu'il y a ces leviers qui vont accélérer le mode présentiel le, le mode matriciel, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de voir que ce n'est pas seulement possible, mais ça devient nécessaire, le mode matriciel. Parce que les entreprises sont confrontées à un besoin de lancer de plus en plus de projets avec des ressources de plus en plus réduites, et en tout cas d'optimiser l'utilisation des, des ressources rares. Et ça, le mode matriciel y répond particulièrement bien. Donc, c'est du quantitatif plus de projets, mais aussi des projets plus innovants. c'est-à-dire qui est permettent de cross-fertiliser l'innovation très vite dans les projets, de renforcer l'expertise, et ça, le mode matriciel, on a vu que c'est un excellent vecteur de renforcement de l'expertise dans les entreprises et de cross-fertilisation interprojets. Oui, donc euh, ben, Raoul, nous le croyons vraiment, pour nous, le matriciel is back. Euh, pour reprendre un de nos grands écrivains, on pourrait dire aussi que rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est enfin venue. Euh, alors, en conclusion, on pourrait se, se demander quelle est la clé de succès du, euh, du matriciel. Hein. Qu'est-ce qui en fait le succès Nous croyons, nous, qu'au cœur du succès du matriciel, ce sont d'abord l'individu et son intelligence. Nous croyons que le matriciel, c'est un individu libéré qui est autonome et responsable, qui assume une double appartenance, qui veille à la cohérence entre les deux logiques, la verticale et la transversale. C'est pour cela aussi que nous souhaitions vous faire partager nos convictions sur le matriciel. Alors nous arrivons au terme de cette, de cette conférence. Raoul et moi, nous vous remercions de votre participation. Nous répondrons à toutes vos questions par mail, celles auxquelles on n'a pas répondu euh, par l'intermédiaire de, de, de cette webconf. J'aurai le plaisir, moi, de vous retrouver le 29 octobre pour la quatrième et dernière euh, conférence pour échanger sur les certifications en mode projet, leurs intérêts, leurs enjeux, leurs euh, limites. Merci de prendre quelques secondes avant de vous déconnecter pour nous donner votre avis sur euh, cette séquence. Euh, merci de votre participation très nombreuse et puis à très bientôt. À bientôt et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, nous aurons le plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt, au revoir.